So Bonjour les amis voici arrivé dans mon hôtel à Londres et je voulais juste partager avec vous quelque chose que ben, qui, qui me tient à cœur, c'est que je vous exprimais dans ma vidéo euh, précédente que j'appréhendais bien entendu de pouvoir donner une conférence ici à Londres, bien entendu une dualité, c'est que je suis super enthousiaste et motivé de pouvoir le faire mais d'un autre côté, bien voilà j'ai peur. peur, peur de foirer, peur, peur de ne pas bien faire, peur de voilà hein, quand on ne parle pas sa langue maternelle, quand bien même on maîtrise une langue, euh, on a toujours des petites appréhensions et encore une fois, je je répète ce que je disais hier, ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on n'a pas d'appréhension ou qu qu'on n'a pas de peur. Voilà, je le disais hier, j'ai les pétoches, je les ai toujours. En revanche, en revanche, sur le chemin de cet hôtel, eh bien, euh, tout le long, j'ai eu un, un chauffeur, chauffeur de taxi qui était vraiment agréable, avec qui nous avons eu une très longue discussion tout le long du voyage, donc pendant plus d'une demi-heure. Et vous savez quoi Ça m'a rassuré parce que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà. Euh, ça ira bien. Je suis à l'aise avec l'anglais. Alors bien entendu, ça fait des années que je parle anglais. J'ai voyagé aux quatre coins du monde et je sais que je parle bien anglais. Mais vous savez, on se met parfois plus de pression que nécessaire parce qu'on se dit voilà oh là je vais donner une conférence. Il y a un vocabulaire bien particulier. Euh, voilà, il y a un vocabulaire bien spécifique. Est-ce que je vais réussir à dire les bonnes choses Puis il y a un scénario. Donc voilà, on a peur d'oublier. Alors déjà qu'en français, on a peur d'oublier, mais si en plus c'est pas notre langue, voilà, c'était pas vraiment le problème de maîtriser la langue. C'est le problème, voilà, que c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et le fait de parler avec ce chauffeur de taxi, eh bien, j'ai. Je trouvais que c'était une belle synchronicité et un beau cadeau de la vie parce que en fait, ça m'a rassuré et je me sens maintenant euh, voilà, déjà d'emblée à l'aise. Et parfois, il y a la vie qui nous envoie de ces petits signaux qui nous rassurent et nous disent oh, « n'aie pas peur, vas-y, ça va bien se passer ». Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis au cinquième étage du Marriott comme la dernière fois. Et donc normalement, Guy, Guy, euh, Guy Burkhardt, que vous avez vu régulièrement, devrait être dans la chambre. Mais je crois qu'en vous parlant, je me trompe donc 509, 510, 508 alors là je ne la machine à a... je, je, je, je me pose là mais je me perds en même temps en vous parlant donc je vous emmène avec moi dans, dans, dans le couloir comme ça vous, vous, vous participez un petit peu à la découverte de hôtel et je... 512 ben voilà, c'est normal, je me suis trompé la chambre était là, donc je vais l'ouvrir je vous fais participer à l'ouverture de cette chambre voilà j'ai la clé Debout là-dedans. Voilà, chers amis, je rentre dans la chambre, c'est du direct. Et euh, voilà, j'ai Guy Burkhardt qui est déjà en forme. Lui, il n'est jamais fatigué. Bonjour, Guy. Hello Comment ça va tu, en... tu viens juste d'arriver ou quoi Oui, monsieur, j'ai juste arrivé juste une heure avant. Mais pourquoi Mais pourquoi tu es ici avec votre jacket Parce que j'étais juste prêt à partir parce que je suis starving Let's go. Let's go. So, Let's go to les amis, à très beer. vite. Merci de m'avoir écouté jusque là. Vous êtes avec moi dans la chambre. Regardez comme c'est sympa la chambre. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. ça, ça, va, beau, être ça. Ah, ça hein. va être fort chaleureux, n'est-ce pas <rire> Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir, les amis. Ciao, ciao.